C'est Noël rappelez des de, de, de neige shop. Ah, il y aura peut-être des bonhommes de neige Il y aura peut-être le Père Noël Il sera par tueur Oh là là Il passe à travers l'armoire Oh non là ils sont ira... Non non non, ils retournent <rire> pas au cabine d'essayage Non, tu ne retournes pas au cabine d'essayage Mais tenue de Noël, moi Pourquoi vous en ai Non non non, tu passes pas Non non, tu passes pas, tira. Non <rire> <rire> Non Tu passes pas En <rire> <rire> <tu passes> pas. <rire> <rire> plus, les ennemis sont au 3... Oui bon, on va passer comme dans du beurre. Ah bah oui Ah, ça fait bizarre de se sentir utile dans une équipe, en fait mais ça rapporte rien du tout. Il y a des champs de la Saint-Mercenère et puis ces idiots de Pandore l'ont dénaturé avec leur générosité et leur partage. Allez, je me suis un peu rendu sur la glotte. Looks like it's out of call. But who would have stolen the call? Moi je dis, je connais un voleur. Ah non, mais je suis pas un voleur. Mais elle est très bien cette arme. C'est un ami oh, qui me l'a Oh, j'adore! Voilà, ils sont résistants ah. des électriques, les bonnes amis. Ah. C'est pas grave, il est en train <rire> Moi, je fais pas de dégâts élémentaires. Ah, il y a des gens là-bas. Ah, attendez, attendez, je vais peut-être réussir à en avoir un. Ah! Ah! Ah! Ah! sexy, <tous> <hebt vous tous> Je fais des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Vous quelqu'un Non, pas moi Allez, bam bam bam bam bam. Ah, attention, tu où ma Ouais, mais le Yeti brutal féroce, euh, il est père très. Et... Ouais. Il a il un petit moment d'absence, on va dire. Hein il t'a vu, il m'a vu, il s'est posé des questions et il est <rire> Oh, et puis merde. Ah, mais il sort de la glace en plus. J'ai trouvé un, une fabrique de. Bonjour, oui, oui, oui. Il faut être tous à côté de ah, tout à côté du levier non <rire> non, pas. encore une histoire de référentiel à la tremble waouh. wow wow wow wow wow wow C'est wow wow wow C'est une destination. Ah, l'enfer, c'est l'enfer. Exactement, il y a plus de E. <rire> le dire, c'est bien, mais le faire. Le faire. c'est mieux Le c'est mieux <rire> Ah bah tiens, mets-le caveau de la bouche. Je suis. Je suis. Je suis bien sûr. dans la tronche. Ah ah. Non <laughs> La tourelle! Thank you, Marcus. C'est une chanson de ma till you're in my Swinging mid, all in my fridge, teeth a rattel, taton, nice and shaken, shaken. Soon my nasal spray will be three midi fillets. Wake up my tummy, just like my mummy. Oh, who are you today, tonight? Do you think my face looks alright in the slide? Sometimes I think maybe I should drink, but then I feel some that maybe I should have oui, someone to. That will never leave me, but then I'll be not who I say is me, but then I'll be, hein. said to, me it's to so I no. is, really <coughs> ta doodle all the noodles come to play with me, thank <coughs> <coughs> thank you, thank you, thank you, thank you. On remercie Seb avec ses percussions hein. uh, yeah, Non mais arrête Non mais tu ouvres les cadeaux All de tout le monde Les maisons des gens, c'est normal Parce que de toute façon, eux-mêmes n'ouvriront jamais les tiroirs Maintenant, faut s'éloigner du bord Ah, euh, beaucoup <rire> C'est ça mon... Qui a demandé... Qui s'est mis devant moi Allez Voilà Et on en parle aussi. Ah pardon. Ah oh. merde Ouais Oh Oh, oh ouais, haut, hein. Mais là oh. c'est vraiment Noël. Hein. Je vole personne, je distribue des cadeaux, mais j'ai l'impression que ça va tout détruire. <rire> ça part en tous les sens, ça touche personne. Je vais continuer la requête, ça vous soigne. Ils volent. ça ils volent. Oui. Mais arrête mais de bien prendre sûr de la Bien Quand je fais un coup critique, j'ai une voix aussi féroce que la présentatrice de Tournament. Bien, nous pouvons donc rentrer à la maison et quitter ces grandes terres enneigées. On se met de jolis sympas verts et de cadeaux explosifs. Et surtout, joyeuse Saint